Salut, c'est J'espère que vous avez tous la forme. Moi, ça va, impeccable. Hein. Je viens de recevoir mon nouveau sac de marque Soloniac. Voilà. Donc, on va voir ce que ça vaut. C'est un sac de type chasse et euh, on va dire euh, bushcraft. Voilà. On peut voir, on peut quand même le caractériser de bushcraft. On va voir si par rapport à un sac de l'armée. Il peut accueillir l'intégralité donc du matos que j'ai dans ce sac là sachant que là c'est un sac de 50 litres et lui aussi c'est un sac de 50 litres donc évidemment il n'y a pas de, de problème hein. je veux dire il doit, il doit devoir le faire donc on va pas on va pas passer par quatre chemins on va faire d'abord la vidéo pour le remplir et après je vous donnerai mon avis euh, donc euh, sur ce sac alors je vais remettre un petit peu plus loin pour vous voyez une ville ensemble voilà, normalement la vidéo devrait être bonne parce que je suis sur mon nouveau téléphone le Flip 3 là, de Samsung je suis en Ultra HD 60fps donc ça devrait être bon allez, as un petit peu plus haut voilà donc. alors on va commencer alors c'est un sac qui s'ouvre oh. la particularité qu'il a, c'est que tout est un remplissement comme ça devant, étanche. J'avais déjà mis ça dedans, on le mettra après. Et les si, on les mettra alors, On va commencer. On va voir ce qu'on peut faire rentrer peu dedans. couteau on mettra après. Alors, alors on va venir. Oh, alors, truc popote, pour hein, tout, tout bouffer, on s'y rentre, on va le faire rentrer à l'intérieur, on met plein de mêles, ensuite, ça, pas la peine, ceinture, armée, mais ça, je ne le mettrai pas, ensuite, tout ce que vous faites encore, avec les huiles et tout, le sel, hein. je vous avais déjà montré sur les anciens vidéos. D'ailleurs, après je vous ferai une vidéo hein, pour filmer l'interview, hein. Okay. Le théière. On est encore. Voilà, déjà une poche vidée. Ensuite, la tente, on verra pour après. Important, on va la mettre sur le côté. Si ça rentre, directement, oui, impeccable. Lourd de rentre parfaitement, bien. comme ça, on a un accès rapide directement à l'eau. Poncho. Ah oui, tout décordage et tout. Donc ça je vais le mettre dans une poche à boîte, Ensuite, veste légère de l'armée. mais vrai, hein, faut pareil, hein. Je vous avez fait la présentation, hein. je peux répéter. Veste. Deuxième poche guidée, c'est un tout pour se laver, quand vous êtes à l'extérieur vous remplissez d'eau avec une petite, euh, machin. Une petite douchette, hein. vous avez fait la présentation, on le devant. Alors, pas qu'électricité, plus le, le petit machin avec le crochet pour fixer le, le chaudron. Alors ça, est-ce que je peux le mettre Je vais le mettre dedans, là. Ça, je vais le mettre ah, ailleurs, du coup. Voilà. Qu'est-ce qui rentre Non, le crochet est trop petite. Non, ça prend, ça pourra rentrer. Le câble, là. Et ça je mettrai après alors ça on va mettre le mêle dedans comme ça Et ça on va le mettre dedans Donc, ça. je vais en mettre un petit peu plus haut pour y temps. Voilà. Ensuite. voilà on met le kit si et tout si il fait les petites si j'ai besoin Alors les bâtiments je les mettre par dessus, sinon on va tomber à l'intérieur, on va un accès plus rapide, voilà, ensuite le kit, hachette, couteau et machette, ça je le mettrai sur le côté, alors attendez, je vais voir si j'ai pas d'autre chose que je peux mettre encore, J'ai des sacoches en plus que je peux mettre. Je vais regarder si je peux les mettre. Alors, le truc là, on va les mettre sur le côté. On va voir si ça rentre. On va le faire rentrer par les cordes comme ça pour que ça soit plus Dans la pochette. Mm. Oh.